La comparaison n'est pas du tout bonne. Moi, je suis le rappeur de la Jotel, nous sommes en train de dire, je vais aller dans effectivement. casso. Oui. Nous avons fait juste après la candidature de Wad, dès le Conseil constitutionnel est validé, la candidature de Wad, j'étais à la Chambre 14. C'est la première fois de le Mais avant cela, parce que sa comparaison a dit qu'il ni en train de dire que vous êtes en moi, je ne vais pas dire que c'est pas important de le citer parce que c'est ça. Je pense que je ne fais pas, je ne vais biographie en termes de arrêter de me faire, arrêter de me faire, arrêter de me faire pour le pays. Ce n'est pas important, je laisse le Sénégal. Pourquoi la comparaison n'est pas bonne Dans le hip-hop, il y a ce qu'on appelle le bif, il y a ce qu'on appelle le clash, la paix-là, il y a des pistoles, les gens qui sont simples, nous avons fait, ma grandeur a été, rappeur le rappeur un plusieurs fois, je me suis emporté, je me suis emporté, je me suis emporté, je me suis emporté. Non, non, tu y a Non NTS. Non, non, non. Si Non Non non. Ah, oui, mais leader, il a Dirigez Non, non, Likewise. non. Non, Il y a Est-ce que tu peux m'écouter Non, il Non, a des gens qui sont en de faire Dis-moi, Amen. mouvement Yara est responsable. Non. Mais il y a des gens mouvement yara est en quarantaine. de prise de parole. Pendant presque presque mois. Et moi, Théotien, Assemblée Générale, Yanamar, Malal a d'abord été jugé par le tribunal de Yanamar avant d'être jugé par le ministère de la Justice. Je de ça, je suis Après cela, je suis ma pour le pays et plusieurs fois. Je suis venu ma pour le Sénégal, pour l'Afrique. Donc, je suis venu bako mais, mais pour justifier Pour justifier la lâcheté Et je maintiens mes mots, il est lâche Il est escroc Il n'est pas sincère Est-ce que tu peux me permettre de justifier Qu'est-ce que c'est que la lâcheté La lâcheté, moi, un combat Parce qu'il y a la base D'abord Parce que la politique C'est une question de nombre Calcule 1, 2, 3, 4 pourquoi il est escroc? Moi, il a dit: "D'où mon monsieur le poste bar Hamantene décrète là." Il a dit, les les paroles sont là. Je ne les invente pas. Pour va faire, wakwak a faire pour Sénégaline. Dieu de faire yarou, il faire bar, de faire correct. Malheureux correct tout. Mais moi, c'est ça ma personnalité. Et cette personnalité, je l'assume. Je suis de la culture hip-hop. Mais, alors, Non. Tu, tu permets. Est-ce que les mots, que mots non, sont à leur place Non, non, non. Les non, mots non, sont à leur non, place. Non, oui. Non, oui. Non. Quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas, pas. La sincérité, c'est quoi Mais ça ne fait pas de toi. Mais, escroc. mais, même, la sincérité, c'est quoi quand Parce je, Ça ne fait pas quand de Quand je dis que. Non, quand je dis que. Un escroc, c'est quelqu'un qui trompe. Oui, non. non Nahe, mais soyons sérieux, les gars. Un dépa, escroc, dépa, dépa, dépa mais non, non, non Mais non, on dépassionne. Dépa mmh, mais mmh. mais quand même, nous aussi Un escroc, c'est quelqu'un qui trompe. Il faut interpeller il ouais. faut Damane, Damane, Damane, Oui, ça peut avoir escroquerie financière, escroquerie intellectuelle. Quand quelqu'un essaie tu, moi, tu parles d'escroquerie de intellectuellement. Oui, voilà. c'est un escroc intellectuellement. Paru, non, non, non, il faut m'intervenir. <rire> c'est une affaire Bichitop. C'est un lâche, et je l'assume. Pourquoi il est lâche Parce qu'effectivement, c'est un... C'est... un C'est un escroc C'est un est-ce est que qu'il y a que tu sais que c'est un militant? Est-ce que, que tu, tu l'as la a... a... entendu? Il y a, Il y a... C'est monsieur. Si, -ce tu n'es es ni membre de la de l'ennemi, Tu n'as jamais entendu mais les, les mais, mais, mais bon, Est-ce de le que langage. tu prends mots Non, de que tu pas de scène. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, laisse non, pas attends, mais mais est pas pour moi, non non, non, non, non, non, non, terre, donne, narcteur, rire, deems... saat, non, non, non, non, non, vas te te taire Tu non, non, tu n'as pas. Dame non, oui, venimez. Arec, oui, oui. D'accord, allez-y. allez Yo, arrête. y Allez-y. Allez-y. Allez-y. Allez-y. Allez-y. Allez-y. Allez-y. Allez-y. allez oui, c'est pas ton son. problème! C'est pas ton problème! Mais, mais, est, mais oui! C'est pas bien! Dans moi un C'est C'est pas bien! Mais dans Mais oui. c'est pas bien! Non, non, non! Attendez! On désamorce tout! Non, pas d'accord! Là, je te retourne! Non, c'est ça. non, non, non, non, non, non, m'a mais il y a un Mais mais C'est mais... mais... pas bien Mais... Mais... Mais... Mais... Mais... Mais... Mais... Mais.. Mais... Mais... Mais.... Mais... Mais... Mais.. Mais... Mais.... Mais... Mais.. Mais....... S'il vous plaît, on parlait de Issa Sack gay. Oui ma, oui ma. Mais Seck, c'est que c'est ce remaniement là, les tu C'est que je fonctionne comme un grand hypocrite. Mais moi, ni mal, revenons à mettre au débat. Mais dafa am dafa am Je l'ai pris avant. Non, je l'ai pris avant. Je l'ai pris avant. Ouais, j'ai le président. Les sénégalais qui nous regardent, nous devons avoir du respect eux. Et le respect pour les sénégalais, quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, oui, n yep n Il on, on peut ne pas être d'accord. Mm. Et tout ce qu'on veut. On peut parler d'escroquerie intellectuelle. Je ne peux l'accepter. Mm. Il y a des termes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un débat comme celui-là, c'est un débat libre. Mm. Les règlements de compte personnel n'ont absolument rien à voir. La vie Ça veut dire que Non, je veux dire. Non, je veux dire. Non, je veux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 il voilà. n'y a pas Moi, il y a ouais. trois semaines, j'ai été traité de lâche et je n'ai pas bronché branche un mot. Ouais. Donc, on avancer. Tu dis que c'est Parce que comme nous peut encaisser, le règlement personnel, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ouais. Par ouais. contre, par contre, tu vois, si on un franc au contribuable ouais. au Sénégal, bon y a une cadre pour dire ça. Dans le respect, bien sûr. Mais je pense que yirim waxnako aussi position nous metti metti metti ku ne nañ pas position oui, la... non la... caricature la... opposant si tu dis ce que tu penses on dit que à que du de parce que nous, nous Parfois, une une oui. yeah. oui. pense que that he, that oui. a des gens qui ont été pour, pour revenir au